Bonjour, encore une chanson que j'ai composée moi-même et qui s'appelle Amour élastique. On est comme les vagues, on flue et on reflue Tu es la mer, je suis la plage, je te vois et je te vois plus. Et le balancier de l'horloge. Le jour amour passionnément, mais à droite c'est qu'une pause, à gauche toujours déchirement. On finira, on finira cet amour élastique qui m'enlève et qui me ramène à toi, qui va toujours trop vite. On finira, on finira. Cet amour élastique. Enfin, toi et moi, nous soyons sur orbite. Et bon courant alternatif. La blonde sinusoïdale, En positif, en négatif. Album de ces balades. Je suis ta nuit, je suis ton jour.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 Amour élastique, pour qu'enfin toi et moi, nous soyons sur un billet. Entre les bonjours et au revoir, les semaines de téléphone, entre la lumière et le noir, j'ai le cœur qui tâtonne, il n'a pas compris que nous deux. Plus on s'éloigne, plus on se rapproche, alors pour arrêter ce jeu.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 Soyons sur orbite